Bonjour, on se retrouve aujourd'hui avec le prototype de Rainbow Six The Board Game, un prototype que je suis allé chercher en début de semaine à Paris euh, et avec lequel j'ai pu faire ma première partie. Alors l'info à retenir dans cette vidéo, l'info du jour, c'est que j'ai battu Léo pendant ma partie d'initiation. Voilà, vous pouvez couper la vidéo maintenant, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir. Euh, ce jeu, il m'a beaucoup plu, mais je ne vais pas faire une review là sur une partie, j'ai pas de recul, ça n'a pas de sens. Donc, je vais étaler des, déjà, je vais beaucoup jouer là, pendant les semaines à venir. Et puis, je vais étaler des vidéos un petit peu thématiques le long de cette pré-campagne et de cette campagne. Ça ne m'empêche pas de vous montrer de ce que j'ai dans ce prototype. Un prototype qui porte bien son nom, mais qui reste un prototype très avancé avec quand même pas mal de choses quasi finales dedans. Et puis, ça ne m'empêche pas non plus de répondre à quelques questions qui tournent souvent. La première, est-ce que c'est fidèle aux jeux vidéo? Alors là, oui, 100%. Euh, Games a la licence Tom Clancy, c'est vu avec Ubisoft. Donc, on a tous les visuels du jeu vidéo. On a les opérateurs avec leur nom. On a les accessoires. On a vraiment toute l'ambiance c'est à mon sens le jeu de société, l'adaptation en tout cas d'un jeu vidéo en jeu de société qui rend le plus de sensations de jeux vidéo sans avoir besoin d'écran, puisque l'application est complètement facultative. Et ça, c'est pas banal, on va bien sûr y revenir puisqu'il y a pas mal de petites mécaniques qui permettent d'avoir ces sensations. Si je n'aime pas les jeux vidéo, est-ce que ce jeu peut me plaire Oui, absolument, hein, euh, les règles ont été vraiment épurées pour ne pas être simulationnistes et euh, même s'il y a beaucoup de fanservice, évidemment, euh, pour ne pas se borner à, à ceux qui jouaient déjà aux jeux vidéo, il n'y aura pas de souci là-dessus. Dernière question qui, que je vois passer de temps en temps, est-ce qu'on peut attendre des écueils comme on a eu avec euh, d'autres jeux en type Derata et de 1.5 Je ne pense pas. La règle que j'ai eu accès moi, elle est déjà, elle pourrait quasiment être imprimée en l'état. Euh, elle est très propre, elle est terminée, elle est en train d'être fignolée par, par les équipes. Et finalement, il n'y a pas de carte, donc il y a très peu de risques à ce niveau-là. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. J'ai assez parlé, je vous propose maintenant d'ouvrir la boîte avec moi et de découvrir ce qu'elle contient. J'insiste malgré tout, c'est important sur le fait que ça reste une version de travail et que de fait, il me manque quelques opérateurs, je n'ai pas l'intégralité de ce qui sera dans la core box au final, et surtout, comme le contenu n'est pas finalisé, euh, je n'ai pas d'insert, tout est un petit peu en vrac. Malgré tout, Mythic Games m'a assuré qu'il ne comptait pas refaire l'erreur de Reich Busters et euh, comptait proposer des inserts qui soient vraiment adaptés au, au jeu et au fait de, de sortir, de l'installer rapidement, avec par exemple la possibilité de ranger tout ce qui est mobilier monté sans avoir à le démonter à chaque fois. Et ça a clairement son importance, on va le voir. Alors, quand on ouvre cette boîte, on trouve d'abord le plateau. Les plateaux sont très grands. Après, ceux qui connaissent le jeu vidéo ne seront pas surpris. Et dans la core box, il sera, celui donc ce n'est pas le cas, mais il sera recto verso. Ce qui veut dire qu'on aura le droit à deux cartes. Alors, deux cartes, ça peut sembler peu, mais encore une fois, le nombre de cartes ici n'influe pas du tout sur la rejouabilité. Ce n'est pas un, un paramètre à prendre en compte, c'est quelque chose sur lequel je vais appuyer euh, dans une de mes, mes revues, revues ultérieures. Donc voilà, là on a le consulat, de l'autre côté, on aura Clubhouse, en toute probabilité, c'est ce qu'on va en tout cas annoncer. Ce plateau, je le recule un petit peu. Euh, vous voyez que euh, on nous a promis une installation très rapide, alors qu'il y a, on va le voir, un petit peu de matériel. Euh, L'astuce, elle est toute simple. D'abord, c'est qu'on n'a qu'un rez-de-chaussée. L'étage est géré euh, via ces petites cases qu'on voit ici et de l'autre côté là-bas. Et la vraie astuce, en fait, c'est d'avoir ici ces petits marqueurs qui vont vous indiquer euh, la façon recommandée de poser les meubles. Et si on revient donc sur ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant le mobilier qui était rangé monté, vous n'avez qu'à prendre les meubles, les poser là où c'est inscrit, où vous voulez d'ailleurs si vous êtes euh, d'humeur aventureuse, mais ça se met du coup en place très très vite. On a les mythiques, les mythiques barricades que tous ceux qui, euh, qui ont joué la vidéo connaissent bien. Ça représente quand c'est couché comme ça euh, des fenêtres barrées et quand c'est debout ça va être des portes. Euh, L'idée, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, c'est que ce sont des couverts euh, légers, des, des obstacles légers, destructibles, au travers desquels on peut tirer. Et ça, c'est très intéressant. Donc ça, ça va se placer au niveau des fenêtres, donc il y a des endroits désignés sur le plateau, tout simplement. Et au niveau des portes, ce sera au choix du défenseur d'aller renforcer telle ou telle porte, histoire de, de, bah, de protéger une position. Il euh, y en a pléthore, il hein, y a de quoi vraiment euh, se barricader et se faire un, un petit bunker quand on est défenseur. Hein. On a évidemment euh, tout un tas de, de marqueurs et de jetons qui sont de toute façon euh, prototypaires et donc sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Les dés aussi sont en version, euh, version d'essai, j'imagine, je pense qu'ils sont plus, euh, plus lourds que ça, plus robustes que ça au final. On voit qu'il y a quand même trois couleurs de dés qui représentent trois niveaux de dégâts. Les dés jaunes en font moins que les oranges qui en font moins que les rouges. Euh, à savoir que les opérateurs ont tous très peu de points de vie et que c'est un jeu, comme le jeu vidéo encore une fois, qui est très très punitif quand on fait une erreur. Alors les opérateurs, on va y venir. Là j'ai le sac qui est dédié aux opérateurs défenseurs. Je vous rappelle que je ne les ai pas tous. Et tout ce que vous allez avoir en termes de, de tuiles, de cartes, de quoi que ce soit, ça va être ceci. C'est-à-dire que vous allez jouer avec 5 opérateurs. Là j'en ai un petit peu plus, j'en ai 6, j'en ai 6 de chaque côté. Donc il m'en manque bien 8. Il y en aura 10 de chaque côté dans la, la core box au final. Vous avez euh, sur cet opérateur, les dégâts qu'il va faire, donc selon la distance qu'il est de son adversaire. Je vous rappelle donc que les jaunes c'est pas terrible, et que le mieux c'est le rouge. On voit donc que ce fameux bandit est beaucoup plus efficace à courte portée. On a l'effet de son gadget, qui est écrit en dessous, qui est assez simple. Le jeu tourne autour de quelques règles simples et qui fonctionne très bien. On a en dessous sa capacité à courir, à détruire plus ou moins des obstacles des obstacles plus ou moins résistants, et puis ses points de vie. On a la même chose côté attaquant. Donc, une tuile par attaquant, cinq attaquants par partie. À peu près euh, le même, euh, la même configuration. Ici, vous voyez que certains attaquants ont des pouvoirs qui, euh, qui proposent un nombre de charges limité. Là, ici, on n'aura que 3 charges, par exemple. Et donc, on ne pourra utiliser que 3 grenades IEM dans la partie. On voit aussi que cet opérateur-là fait beaucoup plus de dégâts, quoi qu'il en soit. Et euh, c'est peut-être dû à ce fameux fusil à pompe qui l'arbore fièrement. Pour chaque camp, on a également une tuile qui permet de faire l'inventaire tactique, c'est ce qui est décidé au début de la partie, et euh, qui représente un petit peu l'inventaire partagé de tous les joueurs, en tout cas de tous les, les opérateurs, donc attaquants comme défenseurs, c'est très thématique, hein, côté attaquants on a les charges pour détruire des murs, on a tout ce qui est euh, grenades fumigènes, flashbang, les drones bien sûr pour aller euh, fouiller, les, repérer, scanner les pièces, et côté défenseur, des caméras blindées qui ne sont pas destructibles par les tirs. On a les fameuses cellules nitro qui font beaucoup de dégâts. Des grenades de percussion pour casser les murs. Et puis le fameux bouclier déployable pour se cacher dans un coin quand on se sent en danger. Il y a beaucoup beaucoup de petites choses dans les sacs que je ne vous montre pas parce que ça n'a pas, pas d'intérêt. Je ne vais pas ici vous expliquer les règles. Euh, tout ce qui est fumigène est géré par une, un système de gabarit. C'est assez marrant parce que finalement, le gabarit, vous pouvez le poser... Donc là, on est sur une fumigène classique, vous ne pouvez le poser que s'il rentre dans la pièce. Vous ne pouvez pas, par exemple, le poser comme ça, puisqu'évidemment, un fumigène euh, ne peut pas traverser un mur. Donc vous avez deux types de gabarits différents, et si aucun de ces gabarits ne rentre, tout simplement, la, la grenade, vous ne pourrez pas la jeter comme vous le vouliez. Il faut absolument que la fumée soit dans la même pièce et ne traverse pas de mur ou d'obstacle. Alors, au milieu des réjouissances pour les défenseurs, on a pas mal de choses. Hein. Ceux qui connaissent le jeu le savent bien, euh, même si je n'ai pas accès à tous euh, ici dans ce prototype. On voit déjà qu'on a le gabarit de, de gaz. Pour smoke, hein, donc euh, qui fonctionne comme une fumigène, mais en version toxique, donc qui inflige des dégâts. On a les espèces de petits matelas là que mes castle pour protéger les fenêtres et les portes, donc qui se mettent euh, tout simplement à la place de ça. Hein. Bon là, c'est une porte pour une fenêtre, donc faut plutôt le mettre ici. Et c'est à l'inverse des des planches beaucoup plus difficiles à détruire. Et puis les caméras, les caméras qui ont un rôle crucial dans ce jeu. Alors elles sont comme ça pour l'instant, euh, on pourrait être amené à avoir quelque chose d'un peu plus sympa dans la version finale, mais je n'en sais pas plus, donc je ne peux pas vous en dire plus. Elle sera placée dans une pièce, donc la caméra euh, pointant du côté où, où elle regarde, hein, donc le, le côté rouge derrière ne, ne symbolise rien. Tout opérateur qui passera dans cette pièce sera repéré. Et c'est très important plus encore que dans le jeu vidéo, puisqu'un opérateur repéré, donc, qui aura un petit marqueur sur lui, absolument tous les adversaires peuvent tirer dessus à travers les barricades, à travers les murs légers, et aussi en hauteur s'ils se trouvent à l'étage. Je passe sur la, la pléthore de jetons que nous avons ici, donc euh, ça c'est censé symboliser, c'est quand même assez sympa, symboliser les brèches qui sont faites dans les murs. Alors j'ai pas évoqué les différents types de murs, parce qu'encore encore une fois ce n'est pas une vidéo règle, hein, mais il y a des murs qui sont destructibles plus ou moins facilement. Et si vous détruisez un mur renforcé, euh, ici par exemple, vous allez mettre la brèche à la place, et ça vous rappelle que le mur est détruit, que aussi que ça va vous demander un déplacement supplémentaire de le franchir. Tout ça est très thématique. Le but quand même, euh, à vous assumer, c'était d'avoir le minimum de jetons sur le plateau pour que ça reste le plus clair possible. Donc on a voilà, ce genre de choses. On a des caméras qui prennent peu de place. On a les barricades, mais qui souvent sont détruites assez rapidement. Ça n'ira pas beaucoup plus loin. On va venir maintenant au nerf de la guerre, c'est à dire les figurines. Je profite quand même de l'opportunité que j'ai pour vous montrer les meubles. Alors moi, je suis un piètre peintre beaucoup de gens le savent, du coup je suis ravi qu'ils proposent de base des meubles en carton, vous voyez il suffit de remplir euh, les emplacements, là ça prend deux cases, ici ça prend deux cases, je peux le mettre ici, sachant que si je me sens décorateur je peux aussi aller le mettre ici et en mettre un autre dans l'entrée, ça n'a pas d'importance, en tout cas voilà, vous voyez qu'en termes de mise en place c'est excessivement rapide et ça ce n'est pas du luxe, en plus, je, voilà, n'étant pas peintre, je sais que je ne suis pas le seul, ça remplit très bien son office. Là, on a, un, quand tout est monté, un, un visuel qui est vraiment assez sympa, une très très belle présence sur table. Venons-en donc, sans plus attendre, aux quelques figurines que j'ai, qui sont non peintes mais qui sont déjà teintées de la couleur, en fait, des opérateurs d'attaque et de défense. Et ça, c'est sympa. Qui sont aussi soclés, mais ça, vous avez dû le voir si vous avez déjà vu des, des vidéos de présentation. Ça tient dans une boîte qui est assez contenue, et ça, ça tend à me rassurer. Je vous enlève le plastique pour, euh, pour éviter les reflets. Voilà, ce qui est à ma disposition actuellement. Donc, on va retrouver en haut les marqueurs repérés. Si vous êtes repéré par une caméra ou si on vous tire dessus, vous devenez également localisé pour le tour. Euh, les marqueurs étourdis, en cas de flashbang, en cas de le bouclier de blitz, aussi permet ça. Euh, ces petits marqueurs-là, je vais vous en parler après. Et nous avons bien sûr les figurines. Alors, les figurines sont très très réussies. D'abord parce qu'elles renvoient vraiment au jeu euh, vidéo très très fidèlement. Et euh, parce que cette petite teinte, je trouve, apporte quelque chose euh, en termes de lisibilité, c'est-à-dire que même sans avoir besoin d'être peinte, elles sont facilement reconnaissables à la fois les équipes mais aussi les noms, puisque vous avez ces socles qui sont amovibles, hein. vous n'êtes pas obligé de les, de, les, de les conserver, de les laisser. Alors je vous montre ici un défenseur, on retrouve bien toujours la, la thématique. Mon hein, euh. est étant connu pour ses figurines, on n'est pas surpris, mais là vraiment ils ont fait un gros gros boulot à la fois en termes d'esthétique de, et aussi de, bah, de lisibilité hein, sur le plateau. Et... Si vous placez un opérateur ici, pour symboliser ce qui est un des, un des nerfs finalement du jeu, euh, le fait qu'il soit en surveillance, c'est-à-dire qu'il tire sur tout ennemi qui passerait à sa portée même si ce n'est pas son tour, c'est là que vous allez ajouter ce petit marqueur. Alors on m'a dit qu'il était euh, provisoire, c'est-à-dire que ce n'est pas certain que ça, ça reste sous cette forme. Euh, bon, pour l'instant ça fait le taf en tout cas et on voit, euh, on voit bien euh, l'idée. Allez, pour le plaisir on termine, je vous fais un petit tour d'horizon de, de tous les opérateurs disponibles hein, puisque finalement en termes de matériel c'est tout, vous voyez que, encore une fois, malgré la réputation de, de Mythic Games, c'est très très contenu. On a le fameux Pulse, donc qui peut détecter les battements cardiaques. On a Mute, qui peut poser des appareils euh, permettant de brouiller tout ce qui est électronique adverse. Bandit qui peut poser des fils barbelés électrifiés, qui vont dans le jeu de société infliger des dégâts et interrompre le mouvement d'ailleurs. Castle, c'est celui qui va permettre de renforcer les, les entrées, les accès, avec ce genre de petit accessoires. Côté attaquant, nous avons IQ. IQ qui est beaucoup plus importante euh, dans le jeu de société que dans le jeu vidéo, en tout cas en mode casual, puisqu'elle permet de détruire et non pas seulement de repérer tous les gadgets ennemis. C'est elle qui va très facilement avec une action détruire les caméras et permettre à vos, à vos, vos autres opérateurs de rentrer sans être détectés c'est celui qui fait des il est, c'est le roi des explosifs, hein, donc il peut euh, éliminer des, des gros murs et faire euh, permettre l'accès à, à son équipe à toutes sortes d'endroits dans le, dans le bâtiment. H ah, c'est la même chose mais en version légère, puisqu'elle a une espèce de pistolet qui lance une, une grenade perçante. Sledge, alors Sledge, Sledge on l'aime beaucoup puisqu'il a un énorme marteau lui aussi va percer des murs, faire des gros trous à coups de marteau. Sachant que ce marteau, il l'utilise aussi sur ses petits adversaires, et donc que ça fait évidemment très très mal. Sledge, euh, il a un gros gros potentiel de dégâts. Et on finit avec Thatcher, que moi je jouais beaucoup en tout cas, qui lance les fameuses grenades IEM, donc il en aura trois dans la partie, et ça permet de désactiver tout ce qui est électronique dans la pièce. Voilà, vous avez un petit bout du roster là, vous pouvez admirer euh, encore une fois la qualité des figurines, et en termes de service, on est plutôt servi, c'est le cas de le dire. Et pour en retenir, pour ce qui est euh, à l'heure actuelle, en tout cas pour ce que je peux vous dire c'est une mise en place très rapide c'est euh, du matériel contenu, une boîte qui est très contenue hein, et qui est malgré tout assez légère pas de cartes, peu de figurines et puis euh, bah, des règles qu'on va découvrir ensemble, mais qui euh, qui en tout cas m'ont l'air assez prometteuses. Voilà, j'étais ravi de vous montrer tout ça. N'hésitez pas à me poser les questions que vous avez en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On va continuer euh, cette série de vidéos la semaine prochaine en faisant un, une présentation de chaque opérateur, de manière un petit peu plus détaillée. Qu'est-ce qu'il peut faire Quelles sont ses capacités, ses points forts, ses points faibles Et puis bien sûr, une fois que j'aurai suffisamment joué, je serai ravi de vous donner euh, un avis éclairé, mon opinion. Euh Gardez en tête que c'est l'opinion de quelqu'un qui a passé énormément de temps sur le jeu PC, qui a peut-être d'autres attentes, mais j'essaierai en tout cas de me mettre un petit peu dans les, dans les chaussures de tout le monde et de, de parler pour ceux qui sont plus ou moins fans des jeux vidéo, puisqu'il n'y a vraiment pas besoin, à mon sens, de connaître ou d'aimer le jeu vidéo pour profiter de ce jeu de société. Sans le terminer pour moi, je vous souhaite une belle fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt.